Y'appelez pas vous et bien quoi. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors je sais pas d'introduction tout ça machin je vais vous expliquer pourquoi on est directement in game c'est très très à l'arrache mais bon je n'ai pas eu trop le choix en fait je me suis retrouvé face à un dilemme parce que j'ai eu un problème de record ce problème de record a fait que j'ai dû euh, du coup euh, annuler cette vidéo et euh, faire un choix le choix c'était soit je ne sortais rien ce soir et donc euh, dès euh, le début de mon annonce de euh, une deuxième vidéo, enfin, un mois de vidéo par jour pendant un mois, euh, je le ratais, quoi, dès le début. C'est ce qui est quand même, en soi, je pense euh, pas top. Soit, euh, du coup, je euh, faisais une autre vidéo. Donc, je retournais à nouveau celle-ci. C'est ce que je suis en train de faire. Et je vous la poste avec exceptionnellement hein, très peu de montage. Donc, aujourd'hui, avant de vous parler de l'arme, avant de vous parler de la classe, avant de vous parler... Ah dommage Avant de vous parler de tout ça, je vous ai expliqué que du coup, exceptionnellement, cette vidéo-là n'aura pas beaucoup de montage. Je tiens à m'en excuser. Je sais que le montage euh, permet de rendre la vidéo encore plus appréciable, mais je suis sûr que vous aurez la tolérance pour me, pour me comprendre. Donc aujourd'hui, euh, j'ai euh, du coup fait une vidéo qui est dédiée à ces saloperies que je vous avais expliqué. C'est... Euh, je, je vous avais déjà teasé à propos. C'est... Euh, L'arme qui, je pense, est la plus toxique de ce jeu et qui permet de mettre le plus de ta gueule, c'est du jamais vu. C'est simple, à côté de ça, les fusils à pompe, c'est vraiment de la gnognote. C'est abusé à quel point ces magnum akimbo sont puissants. Donc c'est le magnum, j'ai profité en plus du double XP pour... pour le monter comme il se doit. Oh Enfin, attends, capture mais J'ai profité du double XP pour le monter comme il se doit en hardcore et pouvoir avoir accès à tout. Et je vais vous dire à l'oral ce qu'il y a dessus. Hein. Il y a le Akimbo, des silencieux, le corps expéditionnaire au niveau de la bouche. Donc c'est-à-dire c'est pour ajouter les dégâts, tout ça. Et euh, les lasers. Et euh, bah, du coup... Hop là, le petit double Le petit double au tour de B, ça fait plaisir Et euh, donc voilà, avec tout ça, j'ai peut-être oublié un truc, mais grosso modo, vous avez la... la, la... Attends, attends. Merde, je me suis fait foirer, je me suis foiré, je me suis foiré. Ah. Oh, j'ai eu peur, frère. Je me suis foiré. Donc avec tout ça, en fait, vous avez un truc, c'est que les magnums par défaut, hein, Genre, je pense que vous l'avez compris. Les magnums sont des armes qui sont euh, parmi. Oh, oh mon dieu, j'ai failli tuer le troisième. Je me suis retrouvé dans une situation. Où je devais regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc en fait, les magnums, vous le savez sont parmi les armes les plus puissantes du jeu parce qu'elles ont pas beaucoup de cadence parce qu'elles tirent balle par balle tu sais par rapport à des B23 des trucs comme ça moins ton arme a de cadence en général et plus elle est puissante tu vois et en fait quand tu arrives à les combiner et à rajouter le silencieux le corps expéditionnaire le viseur laser tu envoies du lourd le seul défaut de cette petite combinaison ça va être le mid range en fait même avec du coup les lasers que j'ai comme ça pour pouvoir nos scopes il bah, y a des moments où tes balles ne connectent pas et quand ça ne connecte pas bah tu fais pas de dégâts et quand tu fais pas de dégâts tu peux te retrouver très très vite comme un Gros, gros, gros, gros, gros, gros, gros, gros débile et ne pas toucher ta cible. Et ça peut être terrible. Donc c'est un risque à des moments, tu vois, d'avoir un moment dans cette vidéo où je vais passer pour... Désolé, les gars. Fois, est pour, pas pour un gros dumb. Comme par exemple là. <rire> Il y a des moments où tu peux passer pour un gros dumb. C'est parfait, hein, j'attendais tu vois de pouvoir vous le montrer J'allais dire ça se trouve ça va pas arriver Ouais bah gros que de Donc il peut y avoir des petits moments comme ça où tu ne connectes pas parce que bah, c'est la reste tout simplement Même si tes lasers sont dessus C'est un petit peu difficile Mais à côté de ça c'est amplement compensé par la puissance qu'elles t'apportent et leur capacité de vraiment one shot vénère, vénère, vénère au corps à corps et de te sortir de situations où euh, t'es dans la sauce. Alors, on va même pas me faire, tu vois, la morale de rien, tu pourrais le muter, euh, je ne sais pas quoi, parce que de toute manière, des mecs qui jouent avec, on en trouve déjà beaucoup bien avant que j'en parle sur Youtube. Donc voilà, petit triple kill, on est bien, on va pouvoir reprendre le B. Tiens, on met ça, le système trophy, enfin le système trophy, la mine de terrain. On va se cacher ici, vu qu'on a des silencieux, c'est quand même assez... Voilà, hop, regardez, hop, on s'avance. Voilà. J'ai failli rater à nouveau, oh mon dieu. Je pense que c'est que... En fait, je pense que c'est parce que je suis en train de courir. Je pense que c'est parce que je suis en train de courir, vu que je suis en train de courir, je crois que c'est... Oh Du midrange je pense que c'est ce qui explique du coup les ratés un peu abusés que je peux avoir à des moments. En tout cas, petite série de 7, on est sur du beau. Alors, cette vidéo va sortir à la fin de OLPSG. Euh, les compositions ont été faites, vous savez que je supporte l'OL. Et en général, quand on joue Paris là-bas à la maison, ça donne toujours des scènes qui sont très très drôles. Où, en général, on se fait un petit peu arracher le cul. Je vous cache pas que j'ai peur. Voilà, Je vous cache pas que j'ai peur. Et donc, le moment où cette vidéo va sortir, vous saurez déjà à l'avance à ma place, avant même que je vous dise quoi que ce soit, si je vais être heureux et si je vais passer une bonne nuit ou pas. Et c'est quand même assez terrible de se faire autant influencer par le football. Mais au LPSG, ça reste l'affiche. Quasiment la plus. C'est une hein, Quasiment la plus alléchante de ce championnat. 19-5 19-5, je suis content en plus, je suis sur cartel, c'est une map qui ne me favorise pas. Ouais le PSG c'est du coup une affiche, tu vois, qui est carrément, enfin quasiment la plus alléchante de ce championnat, tu vois. Et je suis grave content de la voir et de voir si l'Olympique lyonnais va pouvoir perpétuer sa forme frérot. Et Zach en tout cas lui il est en forme Zach, regarde, il va tuer des mecs même qu'il a pas vu. Des mecs qu'il a pas vu, genre lui là, hop Oh <rire> c'est tellement abusé, c'est tellement abusé. Donc allez Noël ce soir et j'espère qu'au moment où je dis ça... Je, je serai comblé de bonheur. En tout cas, je pense que ça se verra sur Twitter. Bon, du coup, est-ce que vous avez passé une bonne semaine Est-ce que votre dimanche est sympa Moi, vraiment, tout va bien. Je tenais à profiter de cette vidéo pour big up. Pour big up un frérot. Pour big up Morgan. Voilà, Morgan qui, si vous le suivez hier, Morgan Chapa a gagné son combat et du coup la ceinture Featherweight Champion de Cage Warrior, je crois. Donc, c'est le, le frérot coach de Kamel dans euh, tout, euh, Plus Jamais Gros, des bails comme ça. Bref. Je pense que vous le connaissez si vous avez un petit peu de culture internet. Et hier, ça m'a fait trop chaud au cœur de voir son combat, mais surtout de le voir gagner. Parce que vu qu'il vient de Twitter un petit peu comme nous, tout ça, en quelque sorte, il représente, je le dis de manière très euh, grossière, mais il représente un peu notre communauté. Et donc le fait qu'il gagne, ça participe amplement à ma fierté, tu vois, je me sens... Cerné. Et donc du coup le fait qu'il ait gagné ça m'a vraiment fui mais rendu trop trop heureux alors que je le connais pas plus que ça tu vois c'est trop trop cool et je me permets du coup de d'en de, de, de, profiter pour dire ça j'avais prévu en amont avec son équipe du coup il va passer donc c'est cool parce qu'il a gagné donc il aura une belle actu il va passer ce jeudi dans dans deviner peut-être un des talk show les plus préférés enfin peut-être ton talk show préféré sur twitch je sais pas en tout cas j'espère que vous l'appréciez il passe dans un ou libre ce jeudi à 20 h en direct sur le twitch Vitality, donc le Twitch Vitality, on a fait un petit triple kill, c'est très sympa. Zach en roue libre X Morgan, ce sera malheureusement à distance, donc ce sera forcément moins cool que si c'était en vrai. Mais bon, c'est mieux que rien, on essaye encore une fois de s'adapter, le coco, tout ça. Voilà, regardons, on reprend après derrière la machine. <rire> Je suis un grand gamin Vous avez vu la série que je suis en train de pondre les gars Attends, il m'en reste trois, il me reste trois trucs, faut pas que je déconne. Faut pas que je déconne. Si je fais une petite série de 10, c'est marrant. Donc ce jeudi 20h et le lendemain en rediff, comme d'habitude sur Youtube, faudra pas hésiter à passer, en tout cas petite série de 10. J'ai pas fait l'exécute, j'ai pas osé. Oh, le double encore une fois Mais Zach, 36-6, c'est magnifique Regardez ce qu'elle vous permet de faire, cette fabuleuse petite arme cheatée Allez, viens. Là, techniquement, vraiment, je suis imbattable. 14. Non Le karma Le karma ah, Techniquement, je suis imbattable. Bah si, il y a bien un truc qui est encore plus puissant que moi. C'est bien ça. Bon En plus, la semaine qui arrive, c'est une semaine qui est importante pour beaucoup, je pense. Notamment vu du fait que je crois que beaucoup ont des partiels, d'accord Je vous ai dit que j'étais intervenant dans une école, d'accord Je vous ai dit que j'étais intervenant dans une école, donc mes étudiants ont aussi euh, des partiels de ma matière. Donc dans ma matière, je, tra je traite de plein de trucs. Hein. Le monde du streaming, des aspects financiers, des aspects techniques, bref. Plein de trucs qui sont assez sympathiques. Et donc du coup, je vais avoir pour ma première fois, du coup, une expérience. Ah, là, ça va être dur. What J'ai eu le kill Oh, le voleur Oh, le voleur Oh le voleur ça m'a tiré des deux côtés, c'est pas normal que j'ai eu ce qu'il 40 bombes déjà, 40 à 7, 40 à 7. on continue, baby, baby, oh je suis trop heureux, vraiment je suis trop heureux, je vais être avec vous parce que je me suis repris tellement de fois pour faire cette vidéo, je croyais que rien n'allait sortir, je croyais que j'allais vous laisser tout seul les gars, je suis trop heureux, c'est grand mère. le gameplay est bon, tout roule pour Zach. Attends. vous avez vu Oh, magnifique, magnifique, magnifique Cette fois, il n'y a pas de ternes, frère Cette fois, il n'y a pas de ternes. Donc, du coup, je vais devoir me mettre dans la peau du prof qui juge, qui note. Et vu que c'est un métier à part entière, moi, je suis pas encore totalement habitué et prêt, mentalement, à mettre des mauvaises notes. Voilà, je le dis. Euh, j'ai déjà mis quelques petites notes, des trucs à ça. En général, il n'y en a pas une mauvaise parce que mes élèves sont bons, d'accord Ils suivent la matière, ils sont assez passionnés parce que je leur apprends. Donc, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, j'ai donné une... J'ai donné une masterclass euh, euh, pour le gaming campus qui est une école euh, à Lyon Et elle est dispo sur Youtube, ça dure une heure et je sais que certains l'ont vu et m'ont envoyé des messages à chaque fois, m'ont dit que c'était grave cool Donc n'hésitez pas à la, à la voir, d'accord Je parle de mon métier, je montre des chiffres Je parle de sous, je parle de plein de trucs, c'est très très cool Donc n'hésitez pas, vous tapez masterclass gaming campus Zach Nani Un truc comme ça, je vous mets la vidéo dans la description, vous savez quoi Si vous avez envie de voir, ça dure une heure mais ça passe très très bien Et, euh, et comme ça vous avez une idée de ce que Zach le prof euh, peut enseigner et à quoi euh, ma matière ressemble. Et là où je veux en venir c'est que je... J'espère que je vais, euh, du coup, avoir des étudiants qui vont réussir le mieux possible. Mais je l'avoue que de mon côté, mentalement, je suis pas totalement prêt, tu vois, à mettre des mauvaises notes si besoin. Mais, ne vous inquiétez pas, Zach est impartial et le fera si besoin, sans aucun problème 44-8 Oh, sa mère, quel bonheur quel bonheur parce que je vous jure je, je croyais vraiment que j'allais pas pouvoir sortir de vidéo ce soir Et je le... Magnifique la cam, mais je le regrettais déjà Il s'appelle lundi en plus, il s'appelle lundi frère Il s'appelle lundi c'est fabuleux, c'est fabuleux Bon j'espère du coup que je vais pas découvrir une couille au montage Et là en fait l'avantage c'est que vu que je j'aimais pas de montage sur cette vidéo Je vais juste coller la cam et le gameplay et ce sera bon J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'il y ait pas de montage et que j'ai parlé en continu Je vous souhaite une bonne semaine gros cœur pour tous les messages, pour toute la force que vous me donnez. Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous.